Belginali, Barbari, Barbari qui dribble au milieu de terrain, Barbari qui lance sur euh, Aoudou, Aoudou Belginali, Belginali qui dribble, la frappe de Belginali, détournée en corner par la défense. Ah, que dit l'arbitre Ah non, il dit 5 50% mètres, ça. On va le revoir ici sur le ralenti, elle a été touchée. L'arbitre a estimé qu'elle avait été touchée par un joueur de la GS et donc il donne un 5m50 pour la pour le MC Oran et là, touche pour la GS Saura après 61 minutes de jeu, l'heure de jeu, 62 minutes toujours ce score de 2 à 0 pour la GS Saura devant le MC Oran Toujours la balle dans les pieds du joueur la le centre, Belgidali dans la surface de réparation, il réécarte sur le côté. Le centre, au côté et le gardien d'Armen, d'une superbe claquette difficilement. Ah, qui chippe la balle de la tête de Aoudou. Ah, bon entame de deuxième mi-temps du gardien d'Armen qui met en confiance la défense, Belkhair, qui a le ballon, ah, le joli dribble, le centre, au deuxième photo, il n'y avait personne, ça revient pour Barbari. Barbarie qui réécarte, euh, sur Zawi. le centre de Tobel, est obligé de mettre en corner Saidi. même s'il avait, largement le temps et la possibilité, de, Bloquer cette balle, mais il n'a pas voulu prendre de risque. Et à l'image, ils sont tout contents. Les fans et les supporters. Belzileli, le pied gauche de belginelli Le centre au deuxième poteau. Oh là là, le passe. Ah, personne ne l'a vu. Cette balle, le deuxième centre, il a voulu essayer de trouver la lucarne gauche du gardien. Ah, cette balle, on va le revoir au ralenti elle passe pas très très loin regardez cette passe cette passe et euh, c'était Bacanoko et les supporters qui donnent la voix, vous les entendez ils le veulent ce troisième but les supporters de la GS ils attendent, ils le veulent hein, ce but et la touche sera pour le MC Oran. Langue touche, et le joueur qui glisse, et Belgilali qui récupère...